Alors, si je me branche sur ton expérience, Isabelle, euh, c'est une énergie qui vient de la terre, donc paternelle, euh, non. Alors, c'est quoi cette énergie Et pourquoi tu as créé plutôt cette, euh, cette expérience C'est une manière pour toi d'avancer différemment dans ta vie. Donc, tu as connecté une autre source ou alors tu as, as été voir comment tu pouvais utiliser cette ressource d'une manière différente. Donc, ça me parle vraiment qu'en fond, tu es en train de connecter petit à petit dans ta vie une autre manière de te lier à l'autre, une autre manière de, euh, de subvenir aux besoins, bon, je retourne aux besoins, de subvenir aux besoins de l'autre. Euh... Sauf que ça vient euh, te chercher sur quoi alors, ça vient de contredire sur quelque chose que tu voudrais conserver. Donc, tu n'arrives pas à aller totalement dans, le nouveau, dans ton nouveau paradigme. Tu conserves parce que tu conserves un peu d'ancien. Et l'ancien, c'est quoi C'est « je me flagelle pour l'autre ». Parce que s'occuper des autres, ce n'est pas se flageller. S'occuper des autres, c'est s'occuper de toi-même. C'est s'occuper de ton ego, de ton individualité, de ton corps, de tes émotions. Euh... Ok. Il va falloir commencer à redescendre de ton piédestal. Ton piédestal, c'est toutes les histoires que tu te racontes à propos des causes supposées de, tes, euh, de ta vie. C'est une autre barrière à l'incarnation de cette ressource dont je te parlais. Il y a, dit autrement, il y a une, une espèce de, de douceur qui essaie de s'installer dans ta vie. Cette douceur, elle est là pour te prouver à quel point tu es merveilleuse. Toi, tu vibres le contraire. Je te résume vraiment l'affaire. Tu vibres le contraire pour être sûr de coller à l'injonction familiale. Okay. Pourquoi Parce que c'est en te retrouvant en porte-à-faux avec l'extérieur, c'est en ayant de l'adversité que tu te révèles le plus. Voilà ta croyance. C'est bon, ça a bougé. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire Donc, dans la thématique du jour qui est se reconnaître soi-même par ses propres moyens, ce que nous apporte la structure d'Isabelle, c'est euh, un bon, gros, j'ai raison. Cette énergie presque typiquement adolescente de, euh, de, euh, de dire, mais j'ai raison. Même si j'ai la preuve devant moi que j'ai tort, j'ai raison. Alors, qu'est-ce qui... Pourquoi on n'arrive pas à, à clairement intégrer cette information Parce qu'on veut, on est, on est, on est dans une sorte de mouvement d'avant en arrière, de balancier, qui me dit :« J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. » Au fond, on a peur d'avoir tort. On est, euh, on est l'adolescent qui disait :« Mais bien sûr. » Juste pour impressionner une fille, mais bien sûr, j'ai déjà sauté à l'élastique. Et en fait, c'est la première fois qu'il va se mettre au bord d'une d'un pont super haut qui va se pisser dessus. On est sur une optique de chien, on est sur un sur un mode de chien, de chou qui aboie, qui essaye de se faire plus gros qu'il ne l'est en réalité. Et pourquoi on a créé ce système là euh... On s'auto-sabote, ouais, il y a quoi d'autre Ça me parle de notre peur de la jouissance, ça me parle de notre peur de la quiétude. Ça, te parle, ça me parle aussi de notre peur de faire bouger nos, euh, nos références par nous-mêmes, de se prendre par la main et de se dire, bah voilà, j'ai envie de ça, je vais aller vers ça. Je ne sais pas comment je vais me transformer en chemin, je ne sais pas comment je vais acquérir ce que je veux, je ne sais même pas si ce que je veux acquérir est réellement bon pour moi ou si c'est un mensonge, une croyance ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas, ça peut venir de plein de, de karma, de ceci, de vie intérieure. bref. Mais j'y vais quand même parce que c'est ce qui me fait kiffer. On a du mal à simplement se poser dans ce qui nous fait kiffer et à avancer avec ça. On déteste ne pas savoir. On est l'enfant impatient. Qui se lève en plein milieu de la nuit du euh, 24 décembre pour voir le Père Noël. Alors qu'au fond, on s'en fout de savoir s'il n'existe pas le Père Noël. Le but, c'est de, de ressentir cette, euh, cette tension, cette excitation de. Euh, de. Euh, je m'excite moi-même, je me. Je, je, je me mets en tension moi-même. Trouvons des buts qui nous font kiffer. C'est très très simple, dit comme ça, mais il fallait vraiment que je passe par toute l'explication euh, préalable pour en venir à faisons-nous kiffer. Trouvons notre pépite. Trouvons. Même si c'est quelque chose de, de bizarre pour l'autre personne, pour les autres, ou même pour son propre regard. Je kiffe m'intéresser à je sait sais rien, la procession détruite en hiver ou en été ou au printemps, je ne sais plus. Bref. Et eh bien, c'est OK. Il n'y a pas de souci à. que je m'intéresse au poisson rouge, à la fission nucléaire, ou à comment. Euh, comment, comment on grandit euh, le scorpion du désert de Gobi. Pourquoi pas C'est ça qui va me faire bouger. On a un frein à, à clairement accepter nos délires personnels, les histoires qu'on se raconte. Alors, c'est là qu'il faut aller. Trouvons ce qui pique notre curiosité. C'est plus simple, dit comme ça.